Eh bien, bonsoir. Jeudi 24 mai 2018, une nouvelle émission Radar, la numéro 51. Et oui, bientôt 52 émissions hebdomadaires Radar. Et cette fois-ci, cette émission 51 du jeudi 24 mai 2018, c'est « Quelle prévention sanitaire et sociale ?» Alors, pourquoi ce thème C'est qu'il ben, y a eu un décret-loi qui est passé fin décembre 2017 et qui a promu au 1er janvier 2018 la fusion obligatoire de toutes les représentations euh, du personnel, euh, oui, de toutes les représentations euh, du personnel en une seule euh, entité. Voilà. Donc euh, anciennement, ce qu'on appelait les instances représentatives du personnel, qui regroupaient les comités d'entreprise (CE), les délégués du personnel. Donc les DP et les comités d'hygiène de sécurité et de conditions de travail, les fameux CHSCT, eh bien, ils ont disparu au 1er janvier 2018 pour, pour un comité unique, le comité social et économique. Alors là, j'en ai, ai une exclusive. Je viens de voir passer un message de Facebook qui m'informe que je suis en direct. Ah, su voilà. Su su super. Bah, attends. C'est passé. Tu... Voilà. Je suis en direct. Tu es en Merci, direct. Merci. Alors, nous, nous avons Radio Moujon. Qui est, qui est venu nous rendre visite. voilà. Et, et donc, euh, je tenais à le signaler. Et nous avons avec nous aussi notre amie euh, Nina et Giancarlo Pizzi, que, oui. à qui je vais passer la, la parole tout à l'heure euh, <rire> sur, sur le thème. Là, je vais terminer juste l'introduction en deux secondes. Donc, c'est ce, la primauté de l'économique. Euh, sur le social et surtout c'est la disparition dans l'intitulé de tout ce qui a trait à la, à la santé, à l'hygiène et aux conditions de travail. Mais on est là dans les politiques par rapport aux travailleurs salariés et donc sont exclus aussi de ces préoccupations tous les riverains, notamment de grandes industries, que ce soit l'amiante, le nucléaire l'agrochimie avec des champs où des pesticides sont répandus à moins de 300 mètres des écoles donc tout ça échappe et aujourd'hui les, les, les travailleurs et les populations sont otages de politiques industrielles et on leur retire tous les outils qui antérieurement permettaient de juguler quelque peu les, les conséquences sanitaires et sociales donc cette économie Effectivement, comité social et économique, mais l'économie, elle est réelle pour le MEDEF, parce que, d'après la, la centrale syndicale Force Ouvrière, cela va correspondre à la disparition de 150 000 à 200 000 représentants du personnel en France. Donc, ce n'est pas une paille. Et à ce sujet-là, je vais passer la parole à Giancarlo Pizzi, philosophe, poète. Voilà, wow, ah, Camarade, oui. hein, camarade. Oui. Porte Donc, bien euh, la voix. Euh, euh... Ce que, ben, avant tout, euh, si vous voulez, c'est très difficile pour moi de faire une analyse spécifique de la loi et des conséquences, parce que j'ai manqué longtemps pour des raisons personnelles de Paris, dans laquelle quand même j'ai vécu 30 ans. Mais ce n'est pas vraiment important, hein, parce que la première thèse qu'on peut euh, présenter, c'est qu'en réalité, ce qu'il arrive en France, il est en partie déjà arrivé et en train d'arriver encore plus en Italie avec des moments spécifiques. En Allemagne, il est arrivé à son temps et l'exemple plus grand a été, a été sûrement la Grande-Bretagne. Je veux dire qu'il il y a des éléments spécifiques, par exemple, euh, les chiffres des cadres intermédiaires entre le travail et le, le capital. Parce que le syndicat, c'est ça, la contratation de la force du travail et des conditions de vie des travailleurs, dans l'usine au moins. C'est euh, un phénomène qui est, comme je l'avais déjà dit, on se retrouve, on se retrouve dans toute l'Europe. Mais euh, il, faut, il faudrait penser à ça, pas seulement d'une façon négative, mais d'une façon, entre guillemets, scandalisez pas positive. Et je m'explique. Au début, Roger, hein, il a, Roger, il a dit une phrase liée à une autre chose. Non, liée du point de vue du capital. Il a dit la primauté de la politique. Et de l'économique. Et de l'économie, des raisons économiques euh, traduites dans, le, dans la décision politique. En réalité, euh, les luttes. Alors, la tentative générale, c'est la suivante réduire l'ouvrier avec ses caractères spécifiques dans. Un individu, générique, un individu générique qui perd son contact avec les caractéristiques traditionnelles et historiques qui étaient propres de la classe ouvrière. Cette solitude de la figure collective et sociale qui est réduite à une figure individuelle et pauvre, c'est le phénomène qu'il faudrait suivre. Si vous voulez, j'ai un peu mis les choses d'un point de vue philosophique, mais c'est très clair. Si pour Marx, euh, l'ouvrier, avec le développement des forces productives, tend à devenir un individu général, un individu universel, en même temps, cette caractéristique sont trahies, captées, capturées par le capital et réduites. À une universalité sans sujet, à une forme purement euh, passive de généralité. Et quand il avait dit Roger la primauté de la politique, je me demande, on, on, savait, on savait très bien hein, que le syndicat était en train de végéter, de mourir depuis longtemps. Mais pourquoi Pas parce que peut-être qu il y a aussi les traîtres, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la contratation de la force du travail ne peut plus se développer à l'intérieur du mécanisme tout simple de l'usine. doit passer à un niveau de contratation politique. Mais cette contratation politique, ce n'est pas la politique abstraite et très concrète du capital, c'est un autre type de politique. Et ce type de politique doit fixer des objectifs et un chemin. Cet chemin, si vous voulez, euh, on ne l'a pas. Donc, euh, qu'est-ce que je vous dise Moi, j'ai la nette impression que si les droits traditionnels de la classe ouvrière se perdent, sont en train d'être détruits, il faut prendre ça, pas seulement en disant on va revenir en arrière. C'est impossible. Il faut essayer de voir si à partir de cette destruction, on peut reconstruire quelque chose de neuf, une nouvelle forme de représentation directe. Hein, active et naturellement cette, cette représentation n'est pas émergée. C'est un combat. C'est euh, antagoniste. L'unique forme possible c'est l'antagonisme. Il me beaucoup de dire des choses sur les différences entre la classe ouvrière, les manifestations que j'ai vues, des jeunes, des étudiants on semble que d'un côté on va encore vers les, les justes formes économiques et de l'autre côté c'est un terrain presque insurrectionnel même si faible, confus donc il y a tout un problème à revoir en positif moi j'ai fini, excusez-moi si vous... Véron à qui je donne le micro Ah moi, je vais, je, vais, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu parlais de caractère ouvrier universel, moi je crois que c'est la, la mutation du travail euh, qui s'est effectuée durant ces dernières décennies qui n'a pas été prise en compte par des gens qui n'avaient comme seule préoccupation que d'accaparer un pouvoir et de ne point le partager et donc je reprendrai le propos d'Albert Jacquard que j'avais déjà cité il disait il est trop facile de stigmatiser la violence apparente, ce qu'on fait aujourd'hui hein, une vitrine de McDo c'est une violence apparente, en plus c'est juste de la casse matérielle euh, celle du casseur, de l'agresseur n'oublions pas la violence sournoise. Et là, justement, avec ce décret-loi, on est dans la, dans la violence sournoise, cette violence installée, tranquille, d'un système économique qui pour produire ici de la richesse sécrète ailleurs de la misère. Et donc, moi, ce, ce dont je veux parler, c'est euh, des conséquences. C'est-à-dire, au-delà de l'analyse de, du fait que la productivité a énormément augmenté, ne serait-ce que grâce à l'automation et à l'informatique. C'est-à-dire, il faut de moins en moins de bras pour produire de plus en plus de richesses. Et donc, le chômage. Oui, et surtout. Les, la coopération sociale qui est complètement différente il peut hypothiser une liberté une autonomie totale de cette nouvelle coopération sociale oui et je dirais aussi il y a de plus en plus comme l'émission de radio qu'on fait ce soir euh, elle, elle constitue un travail et je pense même que c'est un vrai travail de fond que, que d'arriver à autoproduire un média euh, qui n'est pas qui n'est pas tributaire d'annonceurs ou même simplement de puissance d'un capital, autre que de volonté individuelle, parce qu'on est là exactement dans ce que Marx décrivait, c'est-à-dire l'appropriation des armes du capitalisme, ces, ces réseaux sociaux qui servent, en fin de compte, à fliquer le consommateur, à l'orienter et, et, et, et à le posséder, à le, à le tenir à travers ben, des outils comme le portable. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens, aujourd'hui, achètent de quoi être fichés, être suivis en permanence. Et donc, cette société, on lui retourne le compliment en se disant, ben bah voilà, hypocritement, vous parlez de liberté d'expression, mais là, je vais vous dire, en Guyane française, la lutte contre la montagne d'or se fait mardi dernier les représentants du projet montagne d'or ne se sont même pas présentés à la réunion publique, c'est un véritable scandale que je dénonce ce soir et j'en profite aussi parce que je vais parler d'une lutte qui a commencé en mars 2018 voilà exactement, des salariés sont en grève de la faim à l'hôpital psychiatrique du Rouvray en Normandie, près de Rouen tout cela parce que de dangereux psychopathes décident pour nous par décret, loi et ordonnance. Donc on voit bien aujourd'hui, on, on a des, des travailleurs qui, à cause du fait qu'ils qu travaillent dans un hôpital psychiatrique totalement vétuste, c'est-à-dire dans des conditions de, de travail, insanes. Eh bien, ces gens-là sont obligés de faire une grève de la faim parce que ils font grève depuis le 26 mars 2018 et personne, au niveau politique, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ne, ne s'est simplement posé comme interlocuteur pour leur dire euh, oui ou merde. Et aujourd'hui, on est dans cette espèce de de, de temps de latence où il n'y a plus de pouvoir et où le pouvoir échappe aux centrales syndicales, aux états-majors politiques. Et c'est en ça que je rejoins euh, ce que développe souvent mon ami Pierre Mereschkowski, c'est-à-dire que lui, il le dit carrément, il dit que le, le, le, le pouvoir lui-même, euh, sa sacralisation, euh, ses représentants, euh, ils sont euh, caduques et, et ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils avaient perdu. Euh, ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il leur reste Il leur reste le pouvoir unique que j'appelle le pouvoir de nuisance. Et ce pouvoir de nuisance justement, c'est le pouvoir qu'ont les industriels de polluer la nature, de polluer l'atmosphère, de polluer les cours d'eau, de polluer la terre. Parce que comme ça, il t'oblige si tu veux vivre sainement à avoir de l'argent pour acheter des produits sains, pour respirer de l'air sain et donc celui qui a de l'argent il pourra aller déménager à un endroit où il n'y a pas une usine qui crache de la dioxyde. Celui qui a de l'argent il pourra s'acheter une terre qui n'est pas contaminée par le nucléaire. Celui qui a de l'argent. Et donc en fin de compte c'est une privatisation du monde que cette pollution et les grands groupes polluent sciemment la planète et la détruisent sciemment car c'est donner de la valeur à ce qui avant était une richesse collective naturelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir se baigner dans des rivières. Moi je me souviens il y a quelques années je faisais du vélo avec mes fils dans l'Essonne et on passe à côté de la, de, de, de, la, de la Velvette qui était une petite rivière et je m'arrête ils regardent et je leur dis Tu vois, quand j'étais enfant, à 7 ans, je me baignais dans cette rivière. Et Elie, le plus jeune de mes fils, regarde la rivière et me dit Tu te baignais dans cet égout Et je lui, et je lui dis Non J'ai fait Quand j'étais jeune, il y avait des herbiers, on voyait les têtards, on voyait les brochets. Et, et là, il avait des yeux tout ronds. J'étais en train de lui parler d'une richesse qui lui avait été volée à son insu, une richesse qu'il n'a jamais connue. Et c'est ça, moi, que je veux de plus en plus que les gens comprennent. C'est-à-dire que si mardi dernier, un jeune s'est arraché la main par, par une grenade, par des voyous en uniforme assermenté je le dis carrément, des gens qui détruisent euh, des, des bâtisseurs, des bâtisseurs, des vrais bâtisseurs, des gens qui fabriquent le futur, des gens qui essayent de se réapproprier euh, leur habitat, leur façon de produire, ce qu'ils vont manger, des gens qui sont dans le vrai, des gens qui font de la politique, des gens qui sont dans le rapport au pouvoir, le pouvoir direct, le pouvoir de l'individu, et non plus le pouvoir des partis, le pouvoir délégué, tout, tout cette infamie mortifère qu'on est obligé, eh bien, tout ça, tout ça, eh bien, on en revient ici, on est là, on est pour Ali tous les jeudis, c'est pour ça que ces émissions Radar sont nées de ça, des jeunes opposants politiques qui sont dans le couloir de la mort. Des gens, des gens qui ont fait quoi Qui ont dit qu'on veut vivre dans un monde démocratique, on veut être respecté, on veut être écouté. Et la réponse qu'ils ont eue, c'est « je te coupe la tête et après, je crucifie ton corps et je l'expose en public pendant son pourrissement pour que les autres y fassent tellement qu caca que Qu'ils ferment leur gueule. Et moi, quand j'ai eu des militants insoumis qui sont venus vers moi le 11 mars dernier en me disant Roger Nimot, ferme ta gueule, et qu'aujourd'hui, je dis très clairement que le, que le parti politique des insoumis est un parti fasciste, et eh bien non seulement je le dis, je le répète, parce que justement, toute la différence entre un parti démocratique, la démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule. Et eh bien aujourd'hui, à travers ces décrets-ordonnances, on est en train de dire aux Français, fermez vos gueules, euh, filez droit. Et le petit, qu'il soit commerçant, qu'il soit travailleur indépendant, eh bien lui, si jamais il déroge aux règles, on lui met 10% sur la gueule après redressement, et puis après il va aller en prison. Par contre, les grands groupes comme Renault, qui ne payent pas leurs ursaf pendant 6 mois, eh bien quand on vient les voir, ils disent ben, c'est simple, moi j'en fous, j'en fous 10 000 au chômage si tu m'emmerdes. Et donc, ce chantage euh, social, il faut comprendre qu'il a commencé il y a 18 ans. Il y a 18 ans, le Medef, de manière unilatérale, a quitté les négociations paritaires en l'an 2000, au moment où tous les politiques nous racontaient des gros bobards, comme quoi en l'an 2000, on allait annuler les dettes de tout le monde, qu'on allait tous s'embrasser sur le trou du cul. voilà. Et donc, et donc c est, c est, cette hypocrisie euh, cette hypocrisie criminelle, il est extrêmement important de la dénoncer, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun média libre. Moi, quand j'ai participé dans les années 90 à créer Télébocal, euh, qui est devenu après, oui, euh, ce qu'en ont fait les gens, une petite entreprise, et eh bien pour moi, le média libre c'est le média qui prend le le risque et le courage de dire la vérité. Et cette vérité, non pas parce qu'on a envie de la dire, mais parce que c'est un devoir de la dire. Et aujourd'hui, aujourd tous ces députés qui contestent Macron et qui restent le cul dans le coton à l'Assemblée nationale, alors qu'ils ont tous été élus de l'extrême-gauche à l'extrême-droite par moins de 6 Français sur 10 du corps électoral, ces gens-là, au lieu de critiquer M. Emmanuel Macron, je leur dis, mettez vos actes en concordance avec vos dires et démissionnez en masse de cette Assemblée qui ne nous représente pas, démissionnez en masse et ne faites pas des couillonnades comme le 26 mai prochain, hein. votre marée est nauséabonde parce que c'est pas le 26 mai qu'il faut célébrer, c'est le 29 mai. Le 29 mai 2005, quand une majorité de Français par référendum a refusé cette Union européenne, cette Union européenne qui nous impose la disparition de la hiérarchie des normes, cette Union européenne qui impose tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, il faut bien le comprendre. Les services publics disparaissent parce que les, ce sont les synergies qui était en filigrane de, ces, de ce projet de constitution qui a été adopté dans notre dos en 2008 par les pseudo-députés et qui a été écrite par un représentant de la famille giscard d'Estaing. schneider Donc il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, les Français demandent à ce qu'on respecte leur choix référendum du 29 mai 2005. Donc moi, cette marée, je la boycotte. Moi, je serai aux côtés des gens qui vont, qui vont pour Adama, pour Gay Camara parce que moi je suis né à Epinais sur seine dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis et le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon M. Gauquerel il s'est fait élire député dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis Eh bien en janvier dernier Gay Camara, 24 ans s'est fait tuer par trois agents de la BAC de huit balles dans le dos, dont une dans la tête il est mort deux jours plus tard et M. Coquerel n'a pas saisi le ministre de l'Intérieur M. Coquerel n'a rien fait et pour preuve, les trois, les trois policiers n'ont même pas fait une seconde de garde à vue ils n'ont pas fait une seconde de garde à vue. Et donc, moi, je dis, on peut pas euh, accepter ce racisme institutionnel. On ne peut pas, comme Monsieur Ruffin, devant la famille d'Adama Traoré, dire Je ne vous soutiendrai pas parce que je ne connais pas bien le dossier. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut se faire élire député et pas bien connaître les dossiers Moi, je ne suis pas député, et je ne voudrais pas être élu député. Parce que dans ce système de merde, avec des découpages électoraux, où il n'y a pas de proportionnel réel, où il n'y a pas de reconnaissance du vote blanc, se présenter à une élection, c'est être un putain de collabo. Et donc, ces gens-là sont des collabos. Ces gens -là Là, ces gens-là font Macron. Si Macron est aujourd'hui au pouvoir, c'est grâce à des gens comme Jean-Luc Mélenchon. Et tant qu'il y aura des blaireaux pour aller dans la rue et croire qu'un coup c'est dans les urnes qu'on va changer le monde, et un coup c'est dans la rue qu'on va changer le monde, eh bien le monde ne va pas changer. Le monde va changer quand les gens vont avoir le courage de bouger, quand les gens vont dire à Jean-Luc Mélenchon ferme ta petite bouche et agis, démissionne, démissionne, Ruffin démissionne, Coquerel démissionne, démissionnez tous, et vous verrez, il y aura une crise constitutionnelle, et en 15 jours, l'affaire va être réglée. Et donc, aujourd'hui, depuis 5 mois, les travailleurs sont un peu... Euh, sont carrément à la merci du MEDEF, à la merci de nos entreprises. Et donc moi, j'espère je, je, je, qu'on on devait normalement avoir Georges Louis, le militant qu'on avait reçu le 25 janvier 2018, parce qu'un délégué syndical CGT, donc il est directement concerné par ce problème de la disparition des CHSCT, on l'avait reçu parce que le pouvoir essayait de lui mettre sur le dos une affaire de terrorisme par rapport à la COP21, heureusement l'affaire a fait le mon feu, et euh, il était venu s'exprimer pendant une heure. Moi j'espère que Virginie du Pérou va m'appeler sur mon portable. Tu de la terreur déjà dans ce que tu fais, oui. parce que tu es en opposition avec un système qui ne veut pas toi. Ah, euh, oui, mais le, le, le vrai problème c'est que... Je, ah, je moi, me... La moindre force d'opposition, pour eux, c'est de la terreur. De la... Pour moi... Ah oui, euh... je remercie. Donc, pour moi, la, la terreur, c'est la peur. Et la terreur, elle est où Mardi dernier, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un jeune a été amputé de la main. Pourquoi Parce que j'ai écouté les témoignages des, des ZADistes. Ah, il y a Virginie qui appelle. Allô Virginie Salut Jean-Carlo. Je te remercie hein, d'être passé. Donc, Allô Virginie Allô Oui. Est-ce est que tu m'entends Virginie tu m'entends T'entends, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ce dont tu nous as déjà parlé, mais, mais par rapport spécifiquement, justement, par rapport aux nuisances que peuvent faire subir des entreprises, euh, donc ton histoire par rapport à l'amiante et, et comment tu es toi-même militante euh, de l'association Henri Pesra, euh, qui qui. Euh, dont un des objectifs est justement de préserver à la fois les riverains et les travailleurs de toutes les pratiques criminelles des industriels. Est-ce que tu peux nous parler de ça Virginie Oui bien sûr. Alors déjà à la base nous avons deux associations. L'association Banas de Food, Banas de France, c'est-à-dire Banner, l'association Rivera, donc en fait, pour ce je suis la, la, la fille et la petite victime, fille, deux victimes environnementales de l'amiante, euh, ma grand-mère et mon père, tous, tous les deux sont décédés de mésothélium, c'est-à-dire de cancer spécifique à l'amiante alors qu'ils n'avaient jamais travaillé l'amiante. Donc, où est-ce qu'ils ont attrapé ça ben, tout simplement, euh, il y a bien longtemps, euh, ils ont résidé à aulnay sous bois euh, pour ma grand-mère de 1938 à 1961, pour mon père de 1942 à 1961, donc ici le lieu à 19 ans. Et puis, euh, voilà, ma grand-mère développe ce cancer quand j'ai 5 ans, en 1978, on n'y comprend rien. Et mon père, lui, le plus jeune de ses fils, se développe en 2014 et va décéder en 2015. Et, et Tout ça, donc... pour avoir été riverain d'une usine de voyage d'amiante qui s'appelle le comptoir des minéraux et matières premières, qui a officié à Olney sous bois de 1938 à 1991, ils disent... Avoir euh, terminé de broyer ce minerai mortifère en 1975, ça c'est la version officielle. Toujours est-il qu'il existe un film des associations datant 1991, euh, de 1991, à l'intérieur de l'usine donc, qui est toujours euh, rempli d'amiante. Donc euh, voilà pour le pour le résumé de l'histoire. J'en ai fait un livre, on en a parlé dans une émission il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Amiante et mensonges, notre perpétuité ». Et puis euh, bon pour nos auditeurs, je... Je, je, je peux dire aussi qu'on s'est rencontrés, euh, quand on a distribué des tracts, c'était cs avril, avec Marc également, avec Sébastien, mon compagnon. On était avec Nicole et Gérard, les lanceurs d'alerte qui ont lancé donc cette, cette histoire il y a ben, en 1996. Et euh, le 4 mai, on a, on a fait une réunion publique à Umaiseau voix à laquelle vous avez assisté Marc et toi, voilà, pour le résumé. Euh, Virginie, moi je sais oui. que j'étais à la réunion que vous aviez orga organisée euh, à Aulnay-Soubois euh, ce mois de mai, et là on a, on a, on a j'ai appris qu'il y avait beaucoup de travailleurs euh, de cette usine de broyage d'amiante qui, qui, qui étaient étrangers, donc qui étaient retournés dans leur pays, que vous n'arriviez pas euh, à avoir accès aux fichiers... Euh, des personnes ayant travaillé dans l'entreprise et donc ces personnes-là sont certainement pour certaines mortes ou d'autres très gravement malades et, et que, euh, en fin de compte, les les, les organismes euh, qui devraient se soucier de leur santé ne, ne font rien pour retrouver et informer ces personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet bah, C'est tout à fait ça. Donc le comptoir des minéraux et matières premières maintenant délocalisé à saint quentin dans l'Aisne j'ai refait complètement euh, qu'on est une société citoyenne et écologiste Mon rêve, et eh bien euh, cette société à l'époque, euh, du temps de sous bois elle employait euh, assez peu de salariés, apparemment il y en avait entre 15 et 20, et c'était surtout des, des personnes originaires d'Algérie, de la région de, de Tlemcen, j'ai appris, et ces gens-là, évidemment, euh, sont tous rentrés chez eux en étant malades. Donc on a demandé, les associations ont demandé. Hein, moi, je suis arrivée, j'ai rejoint la, la lutte euh, assez récemment. Hein, ça date de 2015. On n'était pas au courant, nous, de tout ça. J'habite dans la Nièvre. Hein, donc euh, on ne savait pas tout ça. Ça avait été caché très longtemps. Les associations ont demandé. On n'a jamais eu accès aux aux données qui s'appellent les DADS, il y a eu des demandes à nouveau de formuler et pour l'instant on est en attente. Donc les réseaux sociaux vont servir à ça, à essayer de retrouver les familles au moins de, de ces travailleurs qui sont rentrés mourir chez eux, et puis il y avait quelques français aussi, quelques-uns, on en a retrouvé euh, quelques-uns. Euh, notamment un monsieur qui nous a raconté que son, son père était chauffeur et euh, voilà, il, il est décédé non pas d'un mésothélium mais d'une asbestose c'est-à-dire une, asbestos, une, une fibrose pulmonaire due à l'amiante on meurt à petit feu, hein, c'est pas mieux on va dire que c'est moins rapide que le cancer de l'amiante mais bon voilà, donc les travailleurs une fois dessus euh, l'ARS, alors là je tiens à en parler l'agence régionale de santé parisienne là ça a été une catastrophe total puisque en 2001 la promesse avait été faite aux associations de rechercher les personnes contaminées euh, la promesse a été tenue en 2014 En 2014. Pardon, je j'entends un petit j'entends mal être portable. Pardon Roger. Donc en 2014, de 2014 à 2016, il y a eu une campagne de recherche, attention, mais pas des anciens pas des anciens travailleurs, pas des riverains, mais simplement entre guillemets des des anciens écoliers des trois écoles contaminées parce qu'évidemment euh, je vais le préciser. Cette, éco... cette, euh, cette usine de voyage d'amiante se situait en plein centre-ville, en pleine oui, zone pavillonnaire, et elle était voisine d'une école. Il y a eu trois écoles de contaminées. Mon père, pour sa part, a été euh, écolier dans, dans, dans, dans, dans, dans l'une de ces, de ces trois écoles touchées. Quoi. Voilà, c'est là qu'il a attrapé ça, tout petit. Il était riverain en plus, donc ça n'a rien arrangé. Euh, un parmi tant d'autres voilà donc euh, l'ARS a fait sa recherche euh, 13 ans plus tard c'est à dire bien trop tard pour nous d'après ce que l'on sait on aurait dû être informé au plus tard en 2007 mon père aurait pu euh, avoir des examens être prévenu de cette situation parce qu'on ne savait rien rien de tout ça et puis, euh, ben voilà, euh, le courrier de l'ARS est arrivé en mai 2015, il était malade déjà depuis 11 mois, il est décédé 4 mois plus tard, donc bravo les services de l'État. Euh, ils ont contacté sur les 13 000 euh, anciens élèves euh, 7 000 personnes. Les registres étaient soi-disant illisibles pour les, pour les autres. Et en février dernier, on est allé les voir à plusieurs, des représentants des, des, des associations, hein, la DEVA 93, Banas Destos, des représentants du Giscop. Et là, on doit nous fournir un bilan pour l'été que l'on attend de pied ferme. Mais les riverains ont été écartés, les anciens travailleurs, n'en parlons pas. C'est une catastrophe. Côte délai attendre 13 ans, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je sais que je suis très, très en colère contre les services de l'État, notamment l'ARS. Quant à la préfecture de saint famille -Sain -Sain qui a couvert ce broyage d'amiante à partir de 1938, alors là, pour moi, c'est un génocide et c'est impardonnable. impardonnable. Je ne pardonnerai jamais ça à l'État français. Bah, je te remercie Virginie. J'espère je, je, qu'on va voir notre ami Philippe Billard, qui est un syndicaliste qui a représenté les sous-traitants du, du nucléaire. Euh, moi, je sais que je vais dire, entre guillemets, grâce à lui, je me suis rendu à, à l'enterrement d'un de ses amis, euh, Christian Véroneau, qui est mort euh, à 50 ans passé euh, des, des suites de ses activités de sous traitant du nucléaire. Donc j'espère que Philippe Billard, euh, une fois que je t'aurai dit au revoir et que j'aurai raccroché, va m'appeler sur mon portable pour qu'on puisse euh, écouter son témoignage. Je te remercie Virginie et je te dis à, à bientôt et une prochaine fois. Je vous remercie tous les deux, Roger et Marc. Et... À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Donc là, euh, bah je, je, je, je, je lance un appel à, à Philippe Billard, s'il si nous écoute euh, sur Facebook, s'il a, a pu être disponible. Sinon, je, je, je vais en parler parce que euh, Philippe Billard alias Lamouche, c'est comme ça qu'il et ses, ses, ses autres potes. Bon, lui, il a, il a eu beaucoup de problèmes en tant que représentant syndical de la sous-traitance. Très rapidement, EDF l'a éloigné de son travail, parce que l'idée avec les sous-traitants du nucléaire, c'est de les balader et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se réunir pour pouvoir s'organiser. Donc, il est président de l'association Santé, Sous-Traitance, Nucléaire, Chimie, donc des, des, des secteurs d'activité extrêmement dangereux et il m'avait amené malheureusement à l'enterrement de Christian Véronneau avec l'autorisation de la famille pour que je puisse écrire un article parce que souvent les gens disent que le nucléaire ne tue pas et c'est un peu différent quand tu vas à l'enterrement d'un travailleur et que tu vois sa famille autour du cercueil et que toi-même tu vois bien qu'après ils vont s'engager dans une lutte pour avoir reconnaissance euh, que c'est bien euh, un cancer radio-induit qui a terrassé le membre de la famille. Et, et par rapport à ça, il y a, il y a Leni Paris, de l'association AFPA, donc c'est un ancien officier commando qui, qui était affecté à la surveillance des installations du plateau d'Albion. Donc lui, on peut, Leni Paris, on peut retrouver même son profil sur Facebook. Donc il lutte il a découvert qu'il avait une nécrose osseuse en 1999, donc ça va faire 19 ans. Euh, donc pour lui, il lutte pour euh, faire reconnaître que sa nécrose osseuse est une conséquence radio-induite euh, de ses états de service sur le plateau d'Albion. Même si le plateau d'Albion est aujourd'hui fermé, moi ce que je sais, c'est que toute, toute cette zone où étaient euh, stockés les missiles... Euh, où il y avait les silos de missiles intercontinentaux euh, français, et pollués, et qui semblent même qu'on retrouve au sol, parfois même, des petites poussières de plutonium, comme on en a retrouvé en région parisienne, euh, suite euh, à la catastrophe du réacteur numéro 4 de la centrale Lénine, qu'on s'est empressé d'appeler euh, euh, catastrophe de Tchernobyl. Voilà, Comme ça, on retirait Lénine euh, du, du problème, ça faisait plaisir à tout le monde, à l'AIEA et à l'URSS, avant qu'elle s'effondre. 86-90, il aura fallu 4 ans quand même entre cette grosse catastrophe nucléaire et sa conséquence, la chute du mur de Berlin hein, qui n'est pas liée du tout euh, elle est liée au fait qu'ils euh, ont été tellement affaiblis politiquement et économiquement par cette catastrophe nucléaire que, ben oui... Euh, le, le, le capitalisme triomphant américain est venu, et à partir de là on a eu les oligarques russes, euh, les entreprises ont été rachetées pour des bouchées de pain, euh, voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que tout, toute cette histoire récente qui, qui a moins de 30 ans, euh, c'est pas la faute à pas de chance, il y a des grands événements marquants, et dans ces événements, qu'est-ce qu'il y a souvent Il y a des industries, euh, l'industrie du pétrole, choc de 73, euh, l'industrie du nucléaire, euh, toutes ces industries, l'amiante par exemple dont nous vient de nous parler euh, Virginie du Pérou. pourquoi l'amiante Parce que la majorité des bateaux de guerre et notamment des navires nucléaires qu'ils fussent sous-marins ou porte-avions sont truffés d'amiante parce que quand tu as des conduites de circuits primaires et secondaires qui transportent de l'eau à haute pression donc parfois des, des dizaines de, de, de barres, je crois que c'est 70 bars même dans les réacteurs et, euh, et à des températures de l'ordre de 300 degrés, et eh bien effectivement t'es es obligé d'isoler de, de, de, de, tout ouais. ça avec quelque chose qui va résister non, repéré, pendant, pendant des, des années... Voilà. donc donc euh, donc aujourd'hui il y a beaucoup de bateaux qui partent en déchirage en Inde, donc il y a des jeunes indiens mais là, effectivement, la ministre du travail française devrait se réjouir, un jour peut-être qu'on va être au niveau des indiens, au niveau du code du travail et eh bien il y a des enfants qui participent au déchirage de, de, de, de bateaux qui sont truffés d'alliante mais eux, mais eux, quand ils mourront ce sera exactement la même chose que les turcs, qu'a décrit Gunther Varlraff dans son livre Tête de Turc donc Gunther Varlraff est un journaliste Allemand qui, au moment de, de la période où le nucléaire était à fond en Allemagne, il s'est euh, déguisé en turc, il a appris le turc et il s'est fait embaucher c est, c est, c est font... comme un turc. Et on, on envoyait les gens dans les conduites des centrales nucléaires pour les nettoyer. Et après, on les renvoyait en Turquie. Comme ça, ni vu ni connu, il crevait de cancer en Turquie, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et c'est ce que nous a raconté Virginie par, par rapport aux au travailleurs de sites cuisine de broyage d'amiante qui venaient majoritairement d'Algérie et qu'ensuite on renvoyait. Donc il y avait un énorme turnover. Euh, c'est normal, il y avait tellement de poussière que, que même on a, on, quand on a été à la réunion à aulnay il y avait un camionneur qui transportait dans des sacs de jute la fibre d'amiante après son broyage. Et il disait que dans son rétroviseur, il voyait voler la farine d'amiante. Et lui, il se rendait en Bretagne. Donc ça veut dire que dans le souvent en Bretagne, il y avait de la farine d'amiante qui, qui, qui volait. Donc, comment ça se fait que le ministère du Travail, le ministère de la Santé, tout ça, personne s'occupe de rien c est, c est, Ce sont des associations et, et des citoyens comme toi, comme moi. Qui, qui, qui prennent tout ça en charge, qui collent des affiches, c'est proprement scandaleux. Donc si euh, Philippe Villard ou Georges-Louis ou Georges Le Paris m'entendent et je leur envoyais en, en mail sur Facebook mon numéro de portable, ils peuvent m'appeler sur mon portable pour intervenir, donc voilà il est 21h05, on a encore 25 minutes et moi je me connais, sur ce sujet je peux être assez intarissable. Et... Dans tous les secteurs industriels, donc, euh, l'énergie, euh, la, la plasturgie, euh, le, le nucléaire, euh, et tout ce qui est mine, parce que c'est pour ça tout à l'heure que j'ai salué euh, les jeunes Guyanais autochtones, c'est-à-dire qu'il y a la jeunesse autochtone Guyanaise. Euh, mardi ils étaient très présents et là ils gueulent comme des putois, ils ont bien raison c'est proprement scandaleux, il y avait une réunion qui était prévue avec les responsables de cet ignoble projet Montagne d'Or il faut que je rappelle aux gens ce que c'est que Montagne d'Or Montagne d'Or, à, oui. à, à côté d'une plus grande euh, réserve de biodiversité de, de la forêt vierge guyanaise, on projette enfin des industriels projettent d'ouvrir une mine d'Or qui, qui va être un trou de 2,5 km de long de 500 mètres de large et de 400 mètres de profondeur. part, c'est pour faire un canal. Faire un canal. Voilà. Un canal. voilà. Un canal. Alors ça va générer 24, bon <rire> 24 millions de tonnes de boue cyanurée. Parce qu'au moment de la lixivation, euh, au lieu de la faire avec du mercure, on va choisir que du cyanure. Voilà. Et donc... Tu et, et, et donc, au niveau... Euh, elle est, là. Elle, est là. Elle est couchée. Tu ou pas ah ouais, tu et donc, au niveau des bouts cyanurées, dans, dans l'Amazonie, voilà, tous les, tous les après-midi, ben, il pleut et euh, les bassins de l'excitation, ça déborde de partout. C'est-à-dire que, il faut savoir, c'est que le, le, une mine, c'est comme un pipeline. Un pipeline, c'est réputé pour euh, pisser de partout. Quand, quand on met un grand tube en acier qui fait euh, plusieurs milliers de kilomètres, et eh bien, il faut des pompes très régulière parce que le, le pétrole a une viscosité, donc il ne se déplace pas tout seul dans le tuyau. Hein. Euh, on dit que sur les aqueducs il faut au moins je crois 3, 3 mm par 100 mètres, sur le pétrole il faut des pompes euh, électriques qui propulsent euh, le mélange et donc quand il y a une fuite c'est sous pression dans le truc et puis ben voilà ça, ça se barre dans l'environnement et là euh, on a une mine près d'une réserve de biodiversité. Alors normalement la fondation de Nicolas Hulot avant que celui-ci soit ministre d'État, euh, hurlait contre le projet Montagne d'Or qui a quand même été initié par le ministre des Finances, un certain Emmanuel Macron qui était ta -da, ta -da, ministre, ministre des Finances si si, si, si, si, si parce qu'en fin fait, de compte il a été formé, formé par Jacques Attali -à Jacques, At non, Jacques, non, Jacques non, Attali non, euh, non, a formé Emmanuel Macron à à la déprédation euh, euh, politico-financière du monde. Et on nous présentait Macron, je sais, en 2015, comme un être exceptionnel qui avait été capable de gagner 2,5 millions d'euros dans une non, année. Là, là, as alors, alors jour, là, gagner, voilà, <rire> <rire> gagner, gagner 2,5 millions d'euros. Comment est-ce qu'on ouais. peut prétendre gagner 2,5 millions d'euros Moi, je dis s'il avait fait des croissants au beurre, ouais, mais ouais, il, ouais, il, mais, mais, mais disons qu'il aurait travaillé euh, nuit et jour... Comme un damné pour vendre suffisamment de croissants au beurre Alors en il une y a année. a juste une signature, ça se trouve, lui a permis de reprocher. Alors, exactement. On, on, on, a, on a là des gens qui euh, gèrent de manière bureaucratique et technocratique euh, nos vies et qui confient aussi à des gens qui ne sont pas. Euh, des élus, par exemple le président de la République nomme les préfets. Et les préfets ont droit de vie ou de mort ah oui, sur les populations. Sur les voilà. Donc, donc aujourd'hui aujourd on a des préfets qui laissent sciemment tourner des industries parce qu'un réacteur nucléaire, au-delà des radionucléides qui peuvent partir de manière liquide, gazeuse ou solide, constamment, parce que aucune, aucune enceinte euh, ne peut être totalement hermétique, et eh bien il y a un autre problème qui est biologique. Et ça peu de gens le savent. C'est-à-dire que les les fameuses tours de refroidissement des réacteurs nucléaires elles évaporent pour refroidir justement l'eau du circuit secondaire de l'eau, et cette évaporation d'eau fait que c'est un milieu propice à la légionellose et la légionellose, c'est arrivé qu'il y a eu des morts dans des villages, des gens qui vivent en pleine campagne, il y a un phénomène d'inversion qui fait que les couches chaudes passent au sol ça arrive parfois, et là ils se respirent de la légionellose et ils meurent voilà. Et donc, dans les cheminées de refroidissement, dans les tours de refroidissement des centrales nucléaires, il y a des taux de légionellose mille fois supérieurs à ceux autorisés. Comment est-ce que ça se fait qu'aucun préfet par rapport aux 58 réacteurs de nos 18 centrales nucléaires, n'est jamais pris un arrêté préfectoral ouais, sanitaire en, en, en disant mais c'est anormal, c'est une mise en danger de, de, de la vie d'autrui, c'est un non-respect euh, de, des, des normes sanitaires. Donc on a là des gens qui sont censés faire respecter la loi et qui se placent au-dessus des lois. Et donc ce qui se passe par exemple à Notre-Dame-des-Landes, ce sont des militaires, donc des gendarmes de la base de Satori et la base de Satori, tous les deux ans, et eh bien, elle sert de showroom à des marchands d'armes. privés pour la plupart d'entre eux. Donc, ils mettent à disposition leur base pour, pour, pour, exactement, pour démontrer que ce véhicule blindé, euh, euh, ce, ce lanceur de grenades est performant. Et même, il y a le combat proven. Le combat proven, par exemple, les avions Rafale ont été achetés parce qu'ils ont montré leur efficacité dans des vrais conflits. Donc il faut voir le, le cynisme criminel de, de ces individus, il est total. Et donc là, en juin prochain, il y a le prochain salon Euro Satori, Eurosatori, il doit être dénoncé, vont être vendus. C'est le plus grand salon de l'armement du monde. Et vont être vendus à ce moment-là, sur quelques jours, je dirais 30 à 40% de toutes les armes qui vont tuer jusqu'en 2020. Et moi, je trouve ignoble qu'un gouvernement quel qu'il soit parce qu'il faut bien voir que tous les deux ans moi je luttais avec mon ami Georges Krasowski contre ce salon, je lui ai d'ailleurs fait la promesse que je dénoncerais toujours ce salon et que c'était innommable que l'on puisse tenir euh, un salon sur la mort euh, en France voilà comme il est innommable que, que l'on puisse présenter euh, un royaume féodal voilà. comme, comme un allié comme un allié. Moi, je, moi, je ne suis pas l'allié de gens qui bombardent le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Je ne suis pas leur allié. Moi, je dis que ces gens-là sont des terroristes non, et, en fait. et donc ils doivent être condamnés et dénoncés en tant que terroristes. Moi, je demande à ce que le prince Mohamed Salman al-Saoud finisse au tribunal pénal international. Mais ce qu'ignore les gens, c'est que les la Saoud. Cour la Cour pénale internationale n'est pas reconnue par les États-Unis d'Amérique. Pourquoi Parce qu'il y a des dizaines de hauts gradés qui directement ont déjà, ont déjà leur convocation. Et donc, il faut comprendre que qu'aujourd'hui, on est en train de suivre, comme des toutous, un pays qui a envahi en 2003 un État souverain. N'oublions pas, l'invasion de l'Irak, ce n'est pas ce mandat de l'ONU c'est un pays qui, qui, un petit peu comme l'Allemagne nazie, décide que la Pologne l'intéresse pas mal voilà, moi je tiens, je vais annexer la Pologne et bien là il y a eu annexion quand même de, de l'Irak et qu'est-ce qu'ils ont fait après au régime de Kadhafi, mais moi c'est pas du tout moi Kadhafi je l'aimais pas c'était un autocrate un dictateur mais par contre, ils ont complètement déstabilisé la Libye et ils ont volé, c'est-à-dire le, le Royaume-Uni, la France et les états unis ont volé l'équivalent de 200 200 milliards d'or. Et pourquoi ont-ils volé ces 200 milliards d'or Parce qu'il semblerait que M. Kadhafi avait l'intention de créer une monnaie africaine indexée sur l'or. Et aujourd'hui, ce que les Français ignorent, c'est que les stocks de tous les pays francophones d'Afrique sont à la Banque de France. C'est pour ça qu'on arrive à les asservir avec le nazisme le monétaire du français FA. Oui. il est où l'or Il oui. est à la Banque de France. Et quelle adresse ah ben bah, la, la, la banque de France c'est à Paris. Euh, c'est oui, oui, oui, oui. Oui. vers la bourse c'est eux. Oui, oui. Bah, on n'en pas, hors, on euh, pas direct excusez-nous. Mais c'est -ce je... important. Ah, ça, pas, le le le voilà. Mais c'est important les, parce, les parce les que au, aujourd'hui, ah, aujourd pour parler ah, voilà, des territoires qu'on qu prétend français, c'est-à-dire des restes de l'empire colonial français, c'est-à-dire Mayotte et la Guyane, la Réunion. La Martinique, mais ça va mal, mais ça va très mal. C'est des taux de chômage entre 30 à 40%. Ce sont des gens qui sont désespérés. Ce sont des gens qui ne bénéficient d'aucune protection. Euh, justement, à Mayotte, c'est le, le, leur principal problème. Donc, on, on, on, on fait exactement comme font les États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis d'Amérique, le plus vieux prisonnier politique du monde, Léonard Pelletier, ces gens-là ont décrété que les autochtones euh, des Amériques étaient américains. Voilà. et bien nous c'est pareil la France ne reconnaît pas euh, la résolution 169 de l'Organisation Internationale du Travail qui, qui théoriquement donne des droits aux peuples autochtones donc ils ne sont pas considérés ces jeunes de Guyane ne sont pas considérés comme peuples autochtones et donc euh, dans d'autres endroits en Afrique Macron se plie euh, à des à des, euh, à des protocoles euh, autochtones mais par contre en Guyane il ignore carrément euh, les autochtones et, et, et, et donc les gens euh, qui sont originaires de la Guyane française, donc de l'Amazonie, des Amazoniens que nous avons colonisé et, et sur les territoires desquels eh bien, on a placé euh, une base de lancement de fusées, en collaboration maintenant euh, avec la fédération de Russie de M. Poutine, qui envoie certains de ses lanceurs, vu que c'est plus près de l'Équateur, et eh bien ça leur a, ajoute des performances. Donc aujourd'hui, ils ont leur territoire volé, pollué, parce que le gibier a fui à plus de 300 km de la base de Kourou. Parce qu'un décollage, ça fait tellement de bruit. Et puis, il y a des retombées d'étage en fibre de carbone. Enfin, que le gibier, il n'est pas con. Il dit, là, putain, il faut fuir. Cette, cette zone est maudite. Cette zone est maudite. Et tu rajoutes à ça euh, leur paillage illégal et leur paillage légal, euh, le mercure et le cyanure. Et là, franchement, ils en ont à la casquette. Donc, aujourd'hui, il faut réellement soutenir les hadiths de Notre-Dame-des-Landes. Il faut soutenir euh, tous les gens qui font partie des résidus de l'Empire colonial français. Parce qu'il faudra un jour... Eh bien, les laisser se gérer euh, parce qu'ils sont sur leur terre et que. Voilà. Et, et les allochtones, eh bien, les allochtones qui sont en Guyane depuis des décennies, ben eux, ils, ils, ils ont toujours vécu là-bas, ils continueront à vivre là-bas, ça ne changera rien. C'est-à-dire que moi, je vois un grand respect de la part de cette jeunesse, alors que cette jeunesse, elle serait en, en droit de ne foutre dehors à grand coup de pompe dans le derrière. Ces gens-là essaient simplement de négocier, non pas pour eux-mêmes, mais pour les générations futures, la préservation de leur environnement. Eux, ils pleurent sur leur forêt, ils ne pleurent pas sur leur couanne. Et nous, quand on voit les pauvres français qui pleurent pour leur pouvoir d'achat, hein, et qui se disent ah, « est-ce que je vais pouvoir partir en vacances eh ?» Et ben je trouve ça plus que déplacé. Et donc, cette marée populaire, elle est nauséabonde. Parce que on ne parle jamais de, de tous ces gens-là. Et moi, je dis « la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Mayotte, tous ces départements et territoires d'outre-mer », et n'oublions pas non plus la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie, il n'y aurait pas du nickel là-bas, et eh bien ça ferait, ça ferait, ça ferait longtemps qu'on les aurait laissés sur le caillou, mais il va falloir réellement un jour euh, mettre les choses à plat et qu'un gouvernement révolutionnaire dise voilà, la France. C'est la France métropolitaine, et c'en est fini des ex-colonies. Il faut rendre les stocks d'or aux pays d'Afrique francophone. Et je dis en faisant ça, la France elle deviendra grande, mais d'une grandeur qu'elle n'aura jamais eue. Parce qu'elle fera partie des cinq membres permanents du conseil de sécurité, elle désarmera de manière nucléaire, et elle tournera le dos à l'esprit néocolonialiste et raciste, et à partir de là, elle se relèvera dans un autre mode de développement. Et ce mode de développement, c'est la Chine en a besoin. La Chine est l'endroit où, où, le, où, le, où la terre est la plus polluée. Il y a des jours, il y a un tel sur Pékin que tu peux pas respirer, que tu peux mourir dans la rue de respirer l'air. Il y a des régions chinoises où il n'y a plus d'oiseaux et donc les vieux, ils ont des oiseaux en cage et ils accrochent aux branches des arbres qui n'ont plus de feuilles, qui n'ont plus de feuilles à cause de la pollution pour que les oiseaux s'apprennent à chanter les uns les autres. Parce qu'un oiseau qui n'entend pas chanter, d'autres oiseaux ne sait pas chanter. Ça, il faut que les gens le sachent, c'est que le jour où la densité d'oiseaux diminue, eh bien, les oiseaux ne s'entendent plus chanter et ils perdent la capacité de chanter. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est vraiment à un tournant du monde où on décide d'abolir ces esprits nationalistes, les États-nations et les transnationales et ces grands groupes industriels qui estiment pouvoir faire la loi, mais, mais par la force, par la contrainte et par le terrorisme partout dans le monde, et on peut espérer peut-être, peut-être, une évolution, un retour d'une évolution interespèce en partageant la Terre à nouveau avec les insectes, avec les canidés, avec les équidés, parce que cet aménagement des territoires où l'autoroute traverse et puis bah, le hérisson, bah, il fait comme il peut. Hein. Ah, on va lui mettre un petit tuyau, là. Passe par ici, mon gars. On va mettre de la signalétique pour hérisson, tu vois. Non, il y en a marre. C'est-à-dire qu'il faut réintroduire le bison, il faut réintroduire l'ours, il faut réintroduire les loups. Il faut arriver, et aujourd'hui, avec les technologies, avec des colliers, des radiofréquences, on peut arriver à suivre des populations même d'animaux dangereux, parce que je ne dis pas qu'un ours, effectivement, qui sort d'hibernation et qui a un petit creux, et Effectivement, il vaut mieux pas le croiser. Mais si on lui met un collier et qu'on met un service avec des applications, eh bien, les gamins qui partent à l'école, ils savent qu'aujourd'hui, ben, effectivement, il faut pas passer par telle vallée parce qu'il y a l'ours qui est là et qui vient de sortir d'hibernation. Mais c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et c'est autre monde. Et c'est autre monde. C'est une autre économie. Et c'est pour ça qu'il faut penser en revenu. Il faut abolir le salariat. Et tout ça, eh bien. Personne n'en personne parle. Il y a eu par le passé des gens effectivement comme Théodore Monod, euh, des gens comme Albert Jacquard, euh, des gens comme mon ami Georges Krasowski. Mais aujourd'hui, on a des énarques et des technocrates euh, qui se présentent parfois comme des alternatifs, mais qui ne proposent aucune alternative. Parce que euh, ce qui se passe en Italie, effectivement, quand Marc m'a posé la question « Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Italie ?» j'ai dit « C'est très simple. La » La monnaie, l'unité monétaire, tu peux l'appeler merde. Ces centimes, tu peux les appeler crottes. Ça ne change rien au fond du problème. Le fond du problème, c'est que tant qu'on n'abolit pas les taux d'intérêt positifs, ah, eh bien l'argent ah, est quelque chose de nuisible. Il a, faut y a, y a, des monnaies de de circulantes, de de circulantes de alors qu'elles qu soient locales, je m'en fous. fous. Ah, il faut que la monnaie ne puisse plus être capitalisée. Il faut transformer l'argent en quelque chose de vivant et donc de mortel. Il faut que l'argent vieillisse, meure. Voilà, et quand vous achetez une poire, vous la mangez et après vous la chiez. Eh bien, l'argent qui a servi à acheter la poire, lui, il reste là. Et même parfois, les gens, ils espèrent qu'il va faire des petits. Et c'est pour ça que les poiriers disparaissent et qu'on balance plein de pesticides sur les poiriers. C'est parce qu'à un moment, le type qui tient le capital, eh bien, il décide que lui, il veut des rendements à deux chiffres. Et les rendements à deux chiffres dans la nature, c'est tellement rare que même on pourrait dire ça n'existe pas et donc pour les avoir eh on fait des OGM on met des pesticides et on essaye de pousser la nature dans des voies antinaturelles et on la tue parce que quand tu sors des chemins de la nature tu crèves voilà la nature c'est quelque chose que tu respectes si tu la respectes pas elle finira in fine par te tuer et donc aujourd'hui les gens qui veulent nous faire croire qu'il s'agit d'un suicide c'est faux parce que 90% de la population de la planète ne veut pas se suicider. Ce sont des gens qui veulent vivre dans la paix. Tous les peuples aspirent à la paix. Et moi, je le dis souvent, l'ensemble des peuples de la Terre se sont déclarés la paix, et depuis longtemps. Mais qui fomente les guerres ce sont les, parasite, euh... ce sont les États-nations. Ce sont les États-nations qui fomentent les guerres. Et voilà, c'est pas autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut en finir des États-nations. Il faut en finir des armées. Effectivement, il faut se défendre. Mais aujourd'hui, si on investissait dans des, dans des canadaires, ce qu'on investit dans les véhicules blindés de la gendarmerie pour aller détruire les AD, et eh bien au prochain incendie de forêt, le feu il aurait, il aurait bouffé un hectare il sera éteint. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est à dire qu'aujourd'hui on n'investisse pas là où il faut. Aujourd'hui, on pourrait mettre des poteaux avec des détecteurs infrarouges dans toutes les forêts, avec des réseaux fibres optiques, et dès qu'il y aurait un point chaud, et eh bien directement une brigade serait appelée et pourrait même y avoir des drones qui lâcheraient l'eau des drones qui lâcheraient l'eau on pourrait imaginer ouais, des drones des automatisés euh... qui, qui viendraient lâcher ouais. de l'eau sur des canadaires oui des canadaires drones ouais. automatisés qui viendraient éteindre les incendies à la, à la source au début et donc on aurait pu ces problèmes de remontée de radionucléides parce qu'il faut bien savoir que à part la Bretagne toutes les autres régions ont été hautement polluées par euh, Tchernobyl et que quand il y a un incendie de forêt, vu que le sol forestier stocke euh, oh, les et poussières bien. eh bien avec les courants de convection de l'incendie, les radionucléides sont relâchés dans l'environnement. Donc malheureusement, là je vois que mon téléphone ne sonne pas, donc euh, Philippe Billard et, et euh, Leni Paris ne seront pas là. Par contre, il est bien que les gens sachent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas travailleurs d'industries dangereuses, mais qui souffrent. Ne serait-ce qu'une chose importante, il y a une étude Déjà qui a été la faite... Regarder des choses, c'est qu'on n'a jamais voulu travailler ça c'est un truc qu'on nous a mis dans le cerveau nous faire croire que c'est comme ça que le monde fonctionne on n'a jamais voulu euh, alors le travail effectivement et puis c est, c est, ça va au-delà de ça c'est à dire que moi je, je vais paraphraser euh, monsieur Jourdain et je dis il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler aujourd'hui aujourd quand les gens travaillent euh, mettons entre 7 et 8 heures par jour réellement il y a plus de 5 heures qui est du sur-travail tel que défini par Marx c'est à dire ce travail là va créer une richesse qui va aller directement au capitaliste qui va lui permettre de tresser les cordes avec lesquelles il va prendre le travailleur parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que la productivité <rire> augmente sans arrêt donc ça veut dire qu'on a besoin de moins en moins de gens pour produire et en plus avec les intelligences artificielles dans les 20 ans qui viennent plus de la moitié des professions vont disparaître. Oh, oh, oh, oh, Donc, oh, oh, on va avoir, on va avoir un, un chômage systémique. Alors, il y a deux solutions. ou on répartit le travail et les revenus en abolissant le salariat. ou on continue dans la voie actuelle, où il y a un type qui va travailler oui. 10 heures par jour. 10 heures par jour dans des conditions abominables en respirant des, des fumées de, des, des, des ah, vapeurs bien... de solvant, des trucs comme ça qui passe, pendant qu'il y aura des gens qui tenteront de survivre avec une aumône et dès qu'ils voudront construire une cabane ou même faire un petit feu de camp tu auras la police qui arrivera, qui non, les matraquera ça, et qui... Bon, Mais si. Dans quel pays ah bah, il, il, il, il paraît qu'en France, ça se passe en, ah ouais. en, en, en ce moment à Notre-Dame-des-Landes. C'est où Notre-Dame-des-Landes C'est à c'est ça Oui, c'est vers C'est-à-dire que. Des landes, mais. Ouais, un... ouais, non, ouais. ouais c'est, Mais, mais moi, ce que, ce que je constate surtout, c'est qu'ils ont détruit euh, une bibliothèque. C'est-à-dire que, à chaque fois, on essaie de ramener ça de l'agriculture à de la permaculture. Mais Notre-Dame-des-Landes, c'est avant tout une autre manière de vivre. C'est-à-dire que c'est un, un modèle de société qu'on veut faire disparaître. C'est pour ça qu'il y a autant d'acharnement à détruire c'est parce que c'est le mauvais exemple c'est à dire qu'aujourd'hui avec les gains aujourd'hui avec les gains de productivité en 3 ou 4 heures tout le monde pourra avoir des revenus mais supérieurs aux revenus d'un travailleur pauvre aujourd'hui allez, mettons avec 1200 euros net un type il s'en sort mais il y a énormément de gens qui bossent qui n'ont même pas ces 1200 euros nets. et bien, si on fait une politique de revenus, on peut très facilement distribuer l'équivalent de 1500 à 2000 euros net à tous les Français comme revenu Comme revenu Et on répartit le travail. Imagine une boulangerie où tu travailles 4 heures. Voilà, 4 heures. Donc si tu, si tu l'ouvres euh, 12 heures, donc euh, 3, 3 fois 4, 12. Si tu as 4 emplois, eh ben, euh, 4 fois 3. 12 c'est-à-dire as 12 personnes avec 3 travailleurs et les gens ne travaillent plus que 4 heures le mec il vient pour faire les croissants du matin il arrive à 4 heures du matin à 8 heures il rentre chez lui il fait ce qu'il veut voilà, et et, et, et voilà et le monde comme ça, mais, mais ça devient un véritable paradis. C'est-à-dire que tout, tout le monde a du pouvoir d'achat et tout le monde le dépense parce qu'il n'y a aucun intérêt à capitaliser. Donc, les bars, comme aujourd'hui ce soir, les gens, ils viennent, ils ont plus de temps, ils vont dans les bars euh, et, et puis ils dépensent, ils dépensent leur argent. L'argent, il est fait pour être dépensé. Un kilo de bière Voilà, voilà. Et donc, c'est... C'est de ça dont on ne veut pas euh, ce monde, c'est la gratuité. La oh. gratuité, la gratuité, ça fait peur. La grande distribution, elle a peur que d'une chose, de la gratuité. Oh, là, là, là, là. Bah, pas que, et puis les, les médicaments, tout ça. Mais regarde la nature, quand un fruit pousse, il est gratuit. Mais c'est innommable. Comme, comme, pourquoi est-ce que la nature n'a pas inventé le tiroir-caisse C'est étonnant. C'est étonnant. Donc, donc la nature, elle fonctionne dans la gratuité. C'est pour ça que la nature est subversive. C'est pour ça qu'il faut détruire la nature. C'est pour ça que, à Syvins, eh bien on crée un barrage pour du bétail. Un bestiau que tu bouffes pour la viande, ils lui font un hectare, un hectare, 10 000 mètres carrés de terre. Parce que rappelons quand même, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, c'est un carré de 100 mètres de côté. Ouais, beaucoup, hein, quand même. 10 000 mètres carrés de terre, tu sais qu'avec hein, tu sais ouais. qu 100 mètres carrés, ah, un homme qui, qui travaille bien la terre, mais, mais il, il donne à bouffer à 4 personnes et de la bonne bouffe et donc, Mais donc sur un hectare tu, combien de tu parcelles ça se fait de 100 mètres carrés et eh bien 10 000 par cent, 10 000. Ça fait non, 100 ça en fait 100 ça en fait 100 ça fait 100, 100, ça, fait 100, 100 personnes. Personnes. ça fait 100 ça veut dire non même pas pour moi ça fait tu nourris 300 personnes là où tu vas élever une vache qui au bout de 5 ans ne donnera plus de lait et qui va finir en steak qui sera vendu surgelé par ah, bah, charal ou truc vente. machin voilà mais donc, mais... donc, <rire> donc aujourd'hui aujourd'hui on a un monde où les gens consomment des protéines animales alors qu'il faut en moyenne 1 kg euh, 7 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales et des milliers de litres d'eau donc des mètres cubes d'eau donc ça veut dire que si tous les gens déjà mangeaient pas ou peu de viande eh bien on pourrait la France pourrait mourir facilement et et de manière sanitaire augmentée 400 millions de personnes 400 millions de personnes et, et que l'Afrique pareil pourrait être verdoyante et pourrait être le grenier du monde l'Afrique la, la, la, la, verdoyante l'Afrique la, la, la, est, est, est le pays le mieux doté naturellement de toute la terre c'est le continent le mieux doté non seulement euh, en ressources minières mais aussi en, en ressources naturelles Or, en Afrique il y a tout en Afrique, il y a à la fois de très hautes montagnes, euh, il y a à la fois des, des plaines, il y a à la fois des deltas. C'est-à-dire que l'Afrique est très riche. Il ne faut pas oublier quand même que les grandes civilisations de l'Afrique, que l'on connaît, il y a l'Égypte, mais on sait aussi que l'Afrique, il y a quelques milliers d'années, il y avait des griots, il y avait un empire complet sur l'ensemble du continent, où il y avait des communications, où il y avait des langues communes, et tout ça a été détruit. Et peut-être qu'un jour, on découvrira des vestiges archéologiques qui nous font comprendre l'afrique comme la chine euh, parce que il faut bien l'avouer que l'europe c'est un peu un, un continent de sauvages sur sur, sur les 4-5 ouais. non mais les quatre cinq derniers milliers d'années c'est un peu un continent un continent sauvage par rapport à beaucoup de continents qui ont qui ont une histoire et des civilisations qui remontent à 6, 8, dix mille ans en turquie c'est là où on a découvert je crois les plus vieux vestiges à Goblikitepi. Euh, Dernière glaciation, moins 10 000, moins 12 000 ans. Euh, à une période où il n'y avait que des chasseurs-cueilleurs, ils ont construit des temples avec des avec des pierres euh, euh, avec des, des, des pierres de plus de 5 mètres de haut, euh, gravées, avec, euh, sculptées avec des animaux qui n'habitaient pas à cet endroit. Donc on, on pense carrément qu'il y a, y a beaucoup de gens du néolithique qui se regroupaient à cet endroit-là, et qu'au moment de la fin de la glaciation, il y a eu un tel changement climatique qu'ils ont sciemment enterrer les temples pour les préserver et qui se sont déplacés qu'ils ont, qu ont quittés et donc l'homme a été capable dans un passé très lointain de s'organiser de répartir et de faire des choses extraordinaires ces capacités l'homme ne les a pas perdues et aujourd'hui ce qu'il faut on doit se réapproprier le monde par rapport à une, une minorité de, de gens qui nous conduisent droit à la mort donc ces politiques court termistes et l'ensemble des espèces. C'est-à-dire que, effectivement, si l'homme n'a plus les capacités d'entretenir et, et simplement de s'occuper des déchets nucléaires, eh bien, effectivement, en quelques dizaines de milliers d'années, à cause des radionucléides, il pourrait y avoir des phénomènes d'involution, et peut-être qu'un jour, l'homme ne saura plus ni lire ni écrire, et qu'il redeviendra un animal comme les autres, euh, euh, contre les éléments, donc euh, il, il perdra tout, il sera saura plus faire de tissu, il sera obligé de. de... Et, mais par contre, ces conditions seront nettement moins bonnes qu'au néolithique, parce que le monde sera entièrement pollué. Donc il y aura des zones taboues, il ne faudra pas aller, parce qu'on sait très bien que tes enfants, après, ils sont crétins, et voilà. Ils ont une grosse tête, une petite tête, voilà. Et donc c'est terrible, mais. Mais quand on voit les politiques court-termistes euh, actuelles, c'est inéluctable. Et ce qui est encore plus terrible, et là je vais en finir avant de, de rendre l'antenne, c'est que tout ça est programmé. Parce que ces fameuses lois sur le, le travail, et qui, elles n'étaient pas parfaites, mais elles représentaient quand même une protection pour beaucoup de travailleurs salariés. Moi qui suis pour l'abolition du, du salariat, je le dis quand même. C'est-à-dire que actuellement, on va vers le pire... C'est-à-dire qu'au lieu d'être en progrès, on est en régression totale, programmée, voulue. Et quand je dis que le MEDEF a quitté les négociations paritaires en l'an 2000 ça fait 18 ans que cette politique est voulue quand les français ont dit non en 2005, c'est à dire 5 ans après par le, par, par, le, par le référendum ils ont dit non, Eh bien on n'en a pas tenu compte et donc maintenant ça fait 13 ans qu'on est dans le déni et on a des organisations politiques qui se disent d'opposition qui organisent des amulses peuple le 26 mai alors que la vraie date c'est le 29 mai voilà. et que moi je demande simplement à ce qu'on respecte le choix du peuple le choix démocratique des démo, Kratos, c est, c est pouvoir, du pas, euh, peuple, à jeudi prochain. Yo, à euh, jeudi prochain, Radio euh, Revers, avec Radio -Gouard. Voilà, merci euh, Roger. Il n'y a pas de quoi, hein. merci. Donc, Franch euh, franchement, euh, il faut... Si, c'est con, parce que j'ai oublié la séquence du départ où tu es monté en pression. Oh, c'est pas grave.